Alors la première maille, le nœud coulant, dont je disais il y a quelque temps qu'on ne pouvait pas en dire grand chose, mais en fait si, comme on va le voir. Donc euh, le nœud coulant, on se fait, petit rappelle s'il était besoin, en faisant une boucle, et en repassant le fil au milieu de cette boucle, pour faire une première maille. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé, le fil que j'ai passé au milieu de la boucle, c'est le fil qui va à la plotte. Donc, quand je tire sur ce fil qui va à la pelote, je resserre ma maille, d'accord Jusque là, ça va. Je vais monter mes mailles. Donc, je glisse mon aiguille. Je vais monter, euh, je vais monter deux ou trois pour voir ce qui se passe. Voilà, ce qui peut se passer, alors là, c'est pas forcément évident, mais croyez-moi, quand on va revenir, ça va se voir c'est que ces trois mailles-là, ces mailles-là sont bien sur l'aiguille, et celle-ci, ben si ça se voit un peu quand même, elle est, enfin moi je le vois, mais elle est un petit peu plus lâche que les autres. Et alors, après, pour la resserrer, ben ça va pas être possible. Donc l'astuce, bah, c'est de faire le nœud coulant euh, de façon inversée, c'est-à-dire, je vais le faire tout de suite, hop, de, pas, de faire le nœud coulant en passant non pas le, fil, le grand fil à la pelote, mais le petit bout là, au milieu. On glisse l'aiguille. Alors en tirant sur le grand fil, je resserre euh, rien du tout, s'il y a le nœud là. Et pour régler la maille donc c'est le petit bout et lui ben, il sera toujours là pour pouvoir régler la maille en question donc si je refais mes quelques mailles du rang 0 je rappelle au passage que le premier rang enfin le rang de montage justement ne compte pas c'est un rang 0 ok voilà et eh bien, si je m'aperçois que la première maille est trop lâche, je peux la resserrer.